Nicolas, comme un bon Saint-Nicolas, il nous a ouvert cette cérémonie. Donc on le remercie énormément. Dans le cadre de ce projet, dans la conception et pour la mise en la mise en nombre de ses partenaires, l'UNICEF. Et à présent, nous allons écouter le représentant du fonds d'aligner plusieurs partenaires. Donc, nous sommes en train partenaire partenaires nous là, par la voix de M. Bruno Maïs, M. Jacques-Michel Gourgues, euh, représentant de l'unité de gestion de projet au niveau de la Banque mondiale. Dans, dans ce projet, on va avoir une petite présentation, une petite présentation parce qu'elle n'a à offert, mais pour être beaucoup plus succinct, on vient de ce qu'il y a vraiment dans ce projet à le contenu. Mesdames, Messieurs, membres de la SIEMF, distingués représentants de la presse écrite par les télévisés, Mesdames, Messieurs, superviseurs, moniteurs, apprenants des centres d'éducation familiale, je voudrais commencer par vous adresser mes plus vifs remerciements pour votre présence ici, aujourd'hui, en ce 17 janvier 2023, à l'Hôtel Caribé, à cet événement majeur. Votre participation à elle seule traduit votre intérêt pour le développement de l'éducation en Haïti, pour le respect de ce droit humain qu'est l'éducation, encore qu'il s'agisse du droit à l'éducation du droit humain. Encore une fois, bienvenue. Je voudrais également saluer, féliciter et remercier tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour la mise en place de ce projet. Tous les acteurs qui œuvrent, qui ont travaillé et qui travaillent encore pour le renforcement de ce sous-secteur de l'éducation. Je mets en langue, mais privé. Moi, je content, je suis honoré, je dis à, pour me lancer projet ça, qui vignent pour renforcer le secteur. Moi, je suis content parce que moi, j'ai participé à l'élaboration du projet ça que j'ai eu l'opportunité aujourd'hui lancer en tant que directeur de l'enseignement fondamental. Je vous bravo pour contentement Pour si là, qui tout avec moi, avec toutes les différentes structures du ministère. Qui a participé dans l'élaboration du projet ça. Nous comptons en pile pour aujourd'hui pour nous capables de lancer vos projet ça. Je vous rappelle rapidement que DEF, qui est la direction enseignement fondamental, c'est structuré structure dans le ministère de l'éducation nationale qui a géré deux types de centres d'éducation non formelle publics les centres du soir et les centres d'éducation familiale nous savons tous que l'offre de formation dans le système non formel émane d'une multiplicité d'acteurs certains revêtent du secteur public dont le ministère de l'éducation nationale à travers la DEF et le BSEA le MAS, le ministère de l'agriculture le ministère des Travaux publics, Transport et communications, le MZCHAC, le MSPP, d'autres sont des acteurs non étatiques, des institutions privées, des organisations non gouvernementales, etc. On reconnaît que les acteurs continuent de travailler de manière hétéroclite. Chacun opère à sa manière. En dotant le sous-secteur d'une politique nationale d'éducation non formelle, l'État haïtien non seulement a clairement exprimé son intérêt pour ce sous-secteur, mais aussi sa volonté de le réguler. Et le ministre Nesmi Maniga, par décision ministérielle, a mis en place la... Commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle dénommée CIEF. C'est un cadre de concertation, d'harmonisation entre les différents acteurs. Et je dis, ce projet de gouvernance vient à point nommé pour donner sa lettre de noblesse à ce secteur et j'en profite pour saluer les différents membres. De la CIEF qui sont ici présents. Mesdames, Messieurs, le projet de renforcement de la gouvernance du sous-secteur de l'éducation informelle, financé par la Banque mondiale, appuyé techniquement par l'UNESCO et l'UNICEF, vient à point nommé. Ce projet de trois ans, à hauteur de 2,52,000,495 dollars américains, devrait permettre de renforcer la capacité d'action des acteurs en ce qui concerne la gouvernance du sous-secteur. Le résultat final est que le MEF dispose de normes, de standards et d'outils pour faciliter la coordination et la gestion de l'éducation non formelle. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éducation non formelle l'un des moyens le plus sûr pour lutter contre la pauvreté, le banditisme et ses carolaires. Car, rappelons-le, la politique d'éducation non formelle en Haïti vise essentiellement les personnes marginalisées, les enfants, les jeunes, les adultes des deux sexes à besoins spéciaux, en situation de vulnérabilité, n'ayant jamais eu accès à l'école ou n'ayant pas complété le cycle d'éducation de base du, du, du formel. En difficulté, ceux qui sont en difficulté d'apprentissage et exclus du système formel à travers tous les départements géographiques d'Haïti. On peut ajouter à ce groupe des orphelins, des enfants de rue, des enfants en conflit avec la loi, des enfants en domesticité, parents précoces, migrants, personnes à mobilité réduite ou ayant des incapacités, des personnes défavorisées, des personnes marginalisées. Je voudrais qu'avec ce lancement et les retombées positives de ce projet, d'autres fonds viendront afin que le secteur formel et le secteur non formel puissent avancer Mais dans la main, pour le bonheur de notre cher Haïti. Monsieur, leurs représentants sont, l'excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers représentants d'UNESCO, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, chers partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile, chers participants, distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs. Alors, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom de, du Fonds des Nations unies pour l'enfance 17 janvier 2023, à l'occasion du lancement du projet d'amélioration de la gouvernance du sous-système de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle est une priorité du plan décennal de l'éducation et de la formation 2020-2030, traduite à travers deux sous-programmes, l'éducation des enfants en dehors de l'école et l'éducation et l'alphabétisation des adultes. Ainsi, la vision politique est déjà bien établie pour nous orienter sur l'inclusion des enfants vulnérables, des jeunes et des femmes défavorisées qui sont non scolarisées ou déscolarisées. Ce projet, intitulé « Projet gouvernance éducation non formelle », est en fait une bonne opportunité pour toute la communauté scolaire de renouveler son engagement en vue d'alphabétiser tous les adultes, en particulier les jeunes filles, d'assurer une éducation de qualité pour les enfants qui ont accès au système formel afin d'éviter leur décrochage et d'accompagner les enfants en dehors du système formel par des stratégies d'éducation alternative. Monsieur le Ministre, monsieur, euh, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Représentant de Son Excellence le Ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes tous convaincus que la mise en œuvre de la politique pour l'éducation non formelle représente une des réponses aux multiples défis auxquels les jeunes font face aujourd'hui, mais aussi et surtout, et cela a été dit, à la problématique aussi de la violence urbaine qui affecte nos jeunes et nos enfants. Et à cet effet, je tiens à féliciter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers la direction de l'enseignement fondamental pour son intérêt manifeste à poursuivre ses efforts afin de garantir l'accès à une formation de qualité à tous les enfants et en particulier aux jeunes défavorisés contraints de quitter l'école prématurément. Alors je profite euh, de cette occasion également pour féliciter le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation et tous les membres de la commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle pour leur détermination, engagement à collaborer activement avec tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre de solutions éducatives permettant aux jeunes d'être des citoyens actifs, productifs et épanouis. D'importantes contributions des différents secteurs clés de la vie nationale et des partenaires techniques et financiers sont requises pour faire avancer la composante de l'éducation non formelle qui figure parmi les secteurs vitaux, mais jusqu'ici peu financée en Haïti. Alors ce projet, en effet, va se concentrer sur la gouvernance pour doter le pays de normes, de standards et d'outils pour faciliter la coordination et la gestion de la politique d'éducation non formelle. Toutefois, nous devons, mesdames et messieurs et chers partenaires, redoubler d'efforts pour aboutir à la systématisation de toutes les initiatives d'éducation non formelle afin de mettre en place un véritable sous-système d'éducation non formelle fonctionnel, coordonné et visant des objectifs de réduction de taux d'élèves en dehors du système formel. Alors il s'agira de de répondre aux besoins des jeunes déscolarisés ou non scolarisés pour qu'ils accèdent à des opportunités d'apprentissage et d'emploi. Ils seront ainsi capables d'être euh, des citoyens autonomes, responsables et créateurs de richesses et de valeurs. Je salue particulièrement la collaboration avec le, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, euh, le avec le partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale, l'UNESCO et l'unité de gestion du projet Promesse en particulier qui a permis de mobiliser les ressources nécessaires pour lancer ce projet qui va favoriser le renforcement de la mise en œuvre de la politique nationale de l'éducation non formelle. En effet, il s'aligne au cadre de mesures du plan de mise en œuvre et des indicateurs du plan décennal de l'éducation et de la formation. C'est donc un grand chantier, très prometteur, qui démarre aujourd'hui. Le contexte, il est vrai, est difficile, euh, mais vous pouvez compter sur le Fonds des Nations unies pour l'enfance pour œuvrer à vos côtés et relever les défis pour le bien-être et le développement intégral des enfants, des jeunes et des femmes euh, d'Haïti. Je demeure aussi convaincu euh, qu'avec la contribution de tous et la collaboration entre les acteurs du secteur de l'éducation, euh, nous saurons faire œuvre utile et nous avons cette responsabilité du fait des engagements euh, pris par Haïti et ses partenaires en vue de la réalisation des objectifs du développement durable et la déclaration d'Incheon d'ici 2030. Je félicite encore une fois tous les acteurs euh, de mise en œuvre de ce projet. Et leur souhaite plein succès dans la réalisation des activités, le suivi des indicateurs et l'atteinte des résultats. Bon travail, je vous remercie. Madame la secrétaire d'État à l'alphabétisation et l'éducation non formelle, monsieur, monsieur le représentant du directeur général du ministère de l'Éducation, Monsieur le représentant du directeur général de l'ONAP, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le représentant de l'UNICEF en Haïti, Madame l'inspectrice générale, Distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis honoré d'être ici avec vous ce jour pour représenter le coordonnateur de l'unité de gestion du projet Promesse-Bac mondial, M. schiller catton qui est alité et participer au lancement officiel du programme d'amélioration de la gouvernance du sous-système d'éducation non formelle PAGEF, d'une durée de trois ans dont la finalité vise à, donner, à doter le ministère de l'Éducation de normes, de standards, d'outils, facilitant la coordination et la gestion de la politique d'éducation non formelle en Haïti. Je voudrais d'abord saluer la présence du représentant du ministre de l'Éducation, de la secrétaire d'État, des représentants des directeurs généraux du ministère et de l'ONAP, qui témoignent du grand intérêt que le gouvernement accorde au projet qui nous rassemble tous et toutes en ce jour. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses salutations aux représentants de l'UNICEF et à toute son équipe, aux autres membres de la CIEF et aux responsables à divers niveaux qui ont uni leurs efforts pour rendre possible ce lancement. Ce projet financé par la Banque mondiale vise à mettre en place les, dispos les dispositifs nécessaires en vue de l'organisation de la gouvernance du système d'éducation non formelle en impliquant tous les secteurs de la vie nationale pour garantir des opportunités d'apprentissage tout, tout au long de la vie, l'acquisition de compétences aux enfants, aux jeunes et aux adultes en situation difficile et à besoins spéciaux que l'éducation formelle ne peut satisfaire. Prévu, prévu pour une durée de trois ans, le projet privilégie une, une approche globale, inclusive et innovante, afin de mettre en place les dispositifs nécessaires en vue de l'organisation de la gouvernance du sous-système d'éducation nationale en impliquant tous les acteurs. Mesdames et Messieurs, le lancement du Page ouvre donc une ère nouvelle qui va contribuer aux efforts nationaux visant à renforcer la gouvernance de ce sous-système. Je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce projet qui, j'en suis persuadé, aidera le pays à dynamiser ce sous-secteur et permettra à tous les acteurs de s'approprier la politique d'éducation formelle. Je souhaite plein succès au PAGENF. Je vous remercie. Chers collègues représentants de l'UNICEF, chers représentants des directeurs généraux, mon ancien directeur Jacques-Michel Gog, je vous salue tous ainsi que les collègues qui sont présents dans la salle, les représentants des centres d'éducation familiale et, et des centres du soir, tous les moniteurs et monitrices de, de ces centres. C'est un plaisir pour l'UNESCO de participer au lancement de cette activité aujourd'hui, car en 2014, lorsque nous avons commencé, il a fallu faire un plaidoyer pour ramener les partenaires techniques et financiers autour de la table de l'éducation non formelle, parce qu'on a cru, s'il faut arriver au développement socio-économique d'Haïti, ce ne sont pas seulement les universitaires qui vont penser le développement, mais il faut qu'il y ait aussi des jeunes productifs, épanouis, qui puissent travailler pour faire des créations d'entreprises, des créations artistiques, exercer professionnellement leur domaine de compétences pour parvenir à une économie en croissance en Haïti. Et c'est ce que fait le réseau des centres d'éducation familiale en donnant à la fois une formation en alphabétisation fonctionnelle et en formation professionnelle. Les centres du soir donnent une formation classique qui permet à toute personne âgée de plus de 10 ans de terminer le cycle de l'étude fondamentale en 3 ans au lieu de 6 ans. Pour les enfants qui commencent à 6 ans, si quelqu'un commence à 10 ans, les centres prouvent qu'ils peuvent terminer dans 3 ans le cycle d'études fondamentales et poursuivre les études soit au niveau professionnel ou au niveau secondaire jusqu'à l'université, dépendamment de la volonté de la personne qui a intégré ce circuit de formation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Évidemment, le public la cible de ces centres provient des milieux les plus pauvres d'Haïti. Et la population qui fréquente ces centres-là ont rencontré des difficultés pour fonctionner dans les écoles formelles, soit par manque de moyens économiques, soit à cause de leur situation géographique ou tous les autres problèmes qui sont dans le pays. Mais un État responsable doit donner l'éducation sans discrimination à toutes les couches de la société et c'est la vocation de l'éducation informelle de donner une deuxième chance à tous les citoyens de pouvoir suivre un cycle d'études qui permet de vivre mieux et de résoudre les problèmes de l'individu, les problèmes de sa famille et contribuer au développement socio-économique du pays. Nous saluons cette collaboration qui existe actuellement avec beaucoup de partenaires réunis dans la commission interinstitutionnelle des partenaires étatiques, non étatiques, des organisations intergouvernementales, des organisations intergouvernementales comme l'UNESCO et l'UNICEF, et aussi des, des ministères comme le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique et de la population. En général, c'est très difficile de travailler quand il y a beaucoup d'acteurs, mais jusqu'à présent cela marche. Et nous avançons, nous espérons que cela va apporter de très bons résultats qui pourraient servir d'exemple à d'autres secteurs vitaux de la société pour pouvoir travailler ensemble et donner des résultats qui peuvent contribuer à l'amélioration du pays. Et bon, mon discours est un peu improvisé, mais je souhaite quand même saluer la volonté politique de la secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle qui a su réunir tous ces acteurs ensemble et travailler dans l'harmonie en dépit de toutes les différences qui peuvent, qui peuvent exister au niveau des acteurs, au niveau des règles institutionnelles de chaque partenaire. Mais nous avançons et nous espérons qu'on va apporter de très bons résultats pour le pays, pour les jeunes et pour l'humanité. Madame la Secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, Monsieur le Directeur de la Direction à l'enseignement fondamental, Monsieur le représentant de l'unité de gestion de projet, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le représentant de l'UNESCO, chers partenaires, distingués invités, en vos rangs, grades, Titre et Qualité, Mesdames, Messieurs. C'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous ce matin au nom de la Direction Générale de l'Office National du Partenariat en éducation, au NAPE, à l'occasion du lancement du projet d'amélioration de la gouvernance de l'éducation non formelle en Haïti. On ne peut pas trop se blâmer d'avoir mis du temps au chemin car nous sommes aujourd'hui dans un lancement effectif des activités concrètes en lien avec l'éducation non formelle. Tous les acteurs méritent d'être félicités en ce sens. Le plaisir est et sera toujours renouvelé du côté de l'Office quand il s'agit de participer à de telles activités touchant de plein fouet des axes visant à combler le fossé des inégalités sociales dans le pays. Tout le monde a droit à l'éducation et à la formation dans ce pays. Et je me réjouis d'autant plus que cette assise qui nous réunit aujourd'hui porte sur l'amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l'éducation non formelle. C'est la preuve manifeste de la Banque mondiale, au travers de son programme Promesse, ne cesse d'appuyer le MEF de concert avec d'autres partenaires tels que l'UNICEF dans la promotion de l'éducation de nos enfants et de nos jeunes pour un apprentissage tout au long de la vie sans parti pris ni privilège. Chers partenaires, l'ONAP se réjouit de ces genre de partenariat responsable en éducation dans le contexte haïtien qui traduit, bien sûr, l'harmonisation des interventions sur les exigences et les priorités ministérielles. Il n'est pas nécessaire de rappeler que la Commission interinstitutionnelle pour l'éducation non formelle, communément appelée SIEMF, a fait un excellent travail dans l'élaboration de la politique d'éducation non formelle. Nous espérons que les différents membres de cette commission ne se lâcheront pas d'assurer, aux côtés des parties prenantes, le suivi de la mise en œuvre de cette politique en vue d'aboutir aux résultats escomptés. Dans un système éducatif à un taux considérable d'enfants déscolarisés ou en dehors de l'école, nous ne saurions faire le mystère de notre satisfaction pour ce partenariat solide visant la prise en compte de leur avenir lequel partenariat aidera le ministère à offrir une bourrée de sauvetage à ses enfants, ses jeunes, ses adultes vulnérables. L'ONAP, en tant qu'organe de gestion institutionnel du partenariat en éducation pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, tient à encourager tous les acteurs concernés par ce projet à œuvrer pour l'atteinte des résultats dans l'objectif du développement et du renforcement de la gouvernance de ce sous-secteur. Nous, nous terminerons nos propos en espérant que ce travail conjoint entre la Banque mondiale, la CIEF et l'UNICEF apportera une contribution significative dans l'amélioration de l'offre de l'éducation non formelle dans le pays au bénéfice de nos enfants. Monsieur le directeur de l'enseignement fondamental, Mesdames, Messieurs membres de la commission interinstitutionnelle de l'éducation non formelle, je reprendrai un mot cher au ministre Maniga l'école Pakatan. L'école ne peut pas attendre pour toutes les catégories sociales de ce pays. Et l'école Pakatan surtout pour ceux et celles qui ont été abandonnés par l'État en cours de route. Nous avons une obligation éthique dans le souci que l'éducation est un droit humain, dans le souci que l'éducation est un bien public, dans le souci que l'éducation est une responsabilité publique et partagée d'offrir des opportunités ou tout au moins des fenêtres d'opportunités à ceux qui ont été oubliés en cours de route. C'est une obligation éthique. Elle n'est pas seulement morale liée à une approche judéo-chrétienne, elle est fondamentalement éthique, liée à notre perception de l'humain. L'intérêt du ministère a été réveillé, comme l'a signalé très bien M. le représentant de l'UNESCO, par le dynamisme de Madame la secrétaire d'État à la facilitation et à l'éducation non formelle, et aussi à l'accompagnement permanent de, du directeur de l'enseignement fondamental, M. Kenzi Nicolas, sans oublier l'inusable, mon adoré Renette, qui doit être contente de voir que, enfin, l'éducation non formelle est prise en compte au plus haut niveau du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation non formelle ne peut pas se résumer à une catégorie de délaissés. L'éducation informelle doit englober toute la catégorie de TDC. Comme l'a signalé quelqu'un avant moi, ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'école, ceux qui, étaient, qui ont été déscolarisés, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de guerre, il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on ait en vue en permanence ces adolescents et ces adolescentes que nous avons gommé de la liste des bénéficiaires des services publics. Combien de jeunes filles mettent au monde un enfant avant l'âge de 12 ans Combien de jeunes sont impliqués dans les gangs Sont-ils les seuls coupables de cette situation Le ministère, en comprenant l'importance, a voulu doter ce sous-secteur en premier lieu d'une politique nationale d'éducation non formelle, l'élaboration d'un plan d'action, et aussi la transformation du comité interinstitutionnel en commission. Il y a une différence sémantique importante entre comité et commission. Nous remercions, nous remercions l'UNESCO, qui a été toujours un partenaire important dans ce sous secteur, au niveau technique, nous remercions l'UNICEF pour son appui et technique et aussi financier. Nous re sommes reconnaissants à la Banque mondiale, via le projet Promesse, d'avoir répondu à l'appel pressant du ministère et de la, secré et de la secrétaire d'État pour que ce sous-secteur puisse être doté d'un budget pour, au moins, dans un premier temps, le structurer, l'organiser de manière à ce que ce sous-secteur ne soit pas considéré comme une voie de garage. Et dans mes discussions avec Kenzie, il est clair, il faut définir les passerelles entre le non formel et le formel, de façon à ce que nous ne bloquions pas ces jeunes qui voudraient continuer un peu plus. Par souci d'équité, mot très cher au ministre Maniga. Nous devons ensemble lancer un appel solennel à tous les partenaires techniques et financiers pour continuer notre quête inlassable pour mobiliser des ressources humaines, des ressources financières pour ne pas laisser ce sous-secteur mourir en cours de route. Nous plaidons au niveau du ministère à ce que rapidement nous arrivons à mobiliser des fonds pour que ce projet d'organisation de systématisation de ce secteur puisse être accompagnée aussi par des actions concrètes. Les bénéficiaires ne vont pas accepter. et ne pourront pas comprendre, et je partage, je partagerai leur combat, ils ne pourront pas comprendre que nous restions à l'intérieur de nos bureaux pour penser l'éducation non formelle, tandis qu'il y a des réponses urgentes à apporter. Moi, j'étais dans le Nord-Est. J'ai rencontré des gens dans le, dans le Grand Sud. Ce geste symbolique de doter 15 centres d'éducation familiale pour la première, pour une rare fois, le minimum d'équipement pour un montant dérisoire par rapport à des dépenses superfétatoires qui sont parfois réalisées. Il faut voir le contentement non seulement des responsables de ces centres, des monitrices de ces centres, mais aussi des participants qui ont vu que ce geste symbolique, avec l'appui financier de l'UNICEF, est porteur d'espoir. Pour conclure, je dirais simplement que le ministre Maniga, ayant été obligé de se rendre à l'extérieur, regrette sincèrement de ne pas être présent avec vous pour ce lancement. Mais il espère, au cours du mois de février, organiser une rencontre plénière avec tous les membres de la CIEMF et aussi tous les partenaires pour montrer l'intérêt personnel qu'ils portent à ce dossier. Madame la secrétaire d'État, c'est votre dossier. Vous jouez avec l'avenir d'à peu près 30 à 40 de laissés pour compte. C'est un honneur pour moi, au nom du ministre Maniga, de vous laisser la parole. Mes hommages à vous, madame. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, monsieur le représentant de l'UNESCO, monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le représentant de l'ONAP, Monsieur le représentant de l'UGP, Monsieur le, di le directeur de l'enseignement fondamental, Mesdames, Messieurs les membres de la CIEF, Mesdames, Messieurs les cadres des institutions impliquées dans l'éducation non formelle, membres de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs... Avant tout, je voulais remercier tout le monde qui fait des déplacements matin pour participer à la chaîne de lancement d'activités qui c'est Projet Amélioration Gouvernance sous secteur éducation non formelle dans le pays. Je voulais dire tout le merci pour pays, pour la communauté haïtienne qui a vécu un moment difficile dans l'histoire, mais qui a cherché une pour sortir de cette situation. Si je suis secrétaire d'État à et si je suis engagé dans la question de la bataille contre la pauvreté, peut-être que je ne comprends pas qu'il y a encore beaucoup de gens de bonne volonté qui ne comprennent pas pourquoi l'éducation non formelle gagne dans le combat pour changer et si sconfiguer le pays d'Haïti. Si je ne suis engagé pour m'embrasser cause l'éducation non formelle, et puis intéressé à question bataille contre inégalité sociale, bataille contre inégalité femme-garçon, peut-être moins têtu qu'à même Jacques en pilote mûn, ils bonne cause qu'à passer en Belgique nous et qui c'est une menace pour avenir sociétaire à quoi avenir nous tout un pays. Les nappes les crises en d'un pays, nous seulement étés sur une série problèmes macro. Tant coup insécurité sociale, à politique, la vie chère, insécurité alimentaire. Tout ça, c'est un gros problème. Pas des monde qui dit problème, ça n'est pas important. Mais est-ce que nous connaissons en pile phénomène qui passent passé dans le pays, nous manquait de biologie importance et qui a à venir le pays, à venir nous tous dans la boue À côté phénomène, Bantitis, est-ce que nous avons combien de chèques de filles dans le quartier populaire qui ont 13 ans et qui ont 7 ans Timoun, qu'est-ce que tu as fait, Cette situation, ça a concerné nous et les préoccupants en pile. Mesdames, Messieurs, l'éducation non formelle, dont l'alphabétisation, représente un instrument incontournable pour amener le pays sur la voie de la modernisation. Il n'y a pas de doute que l'évolution de l'environnement social est conditionnée par la manière dont la société prévoit l'investissement dans le capital humain et la, mise en, et la mise en valeur de ses ressources humaines. Il n'y a pas de doute que l'éducation, en plus d'être un droit, est la clé pour l'avenir du pays. Il n'y a pas de doute que l'éducation non formelle dans la société de l'économie du savoir d'aujourd'hui, constitue un élément indispensable pour sortir le pays de la pauvreté et mettre fin à l'exclusion sociale, à la marginalisation des uns et des autres, et permettre à tous et à toutes d'assumer leur citoyenneté active. Ce n'est pas une simple question de respect des normes circonstancielles qui m'amène à dire ce matin, que le lancement du projet de renforcement de la gouvernance du sous-secteur de l'éducation non formelle revêt d'une importance capitale pour le pays. Permettez-moi que j'en remercie d'abord le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Nismi Maniga, qui a mis tout lui-même dans ce noble travail qui nous a permis d'arriver là. Permettez que j'en remercie également les autres institutions qui sont impliquées dans l'émancipation l'éducation non formelle et qui ne ménage aucun effort pour faire avancer la cause de l'éducation non formelle en faveur des couches défavorisées du pays. Je salue également tous les membres de la Commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle, (CIEF), les représentants et représentantes du BSEA, de la Direction de l'enseignement fondamental, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé publique et de la Population, pour ne citer que cela, qui travaille inlassablement à la mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle. Je salue les efforts de, tout et tout, de tous et toutes qui a permis au sous-secteur de faire ce bon qualitatif important avec ce projet de gouvernance. Il est un fait que l'expression éducation non formelle renvoie de manière générale à toute activité éducative structurée et organisée dans un cadre non scolaire. Mais force est de préciser que dans, tout no dans notre cas, comme dans d'autres pays dont la réalité est semblable à la nôtre, ce type d'apprentissage s'adresse généralement à des sous-groupes en situation difficile et vise le développement durable. Et c'est de bon temps qu'on tend ici à l'assimiler à l'éducation des adultes ou l'éducation tout au long de la vie. Malgré son importance, le sous-secteur d'éducation non formelle, mal compris en Haïti, tarde à jouer son rôle. Les facteurs de blocage exogènes sont multiples. On pourrait entre autres citer. La faible coordination entre les différents départements engagés dans ce sous-secteur, dû au souci pour chacun d'eux de garder ses prérogatives. La participation très modeste du secteur privé à l'effort dans ce domaine, le nombre insuffisant d'études permettant d'identifier les besoins et les attentes en éducation de la population cible en partant de leur vécu. Quant aux facteurs endogènes, on peut citer... La précarité des moyens financiers. En effet, les budgets alloués à l'éducation non formelle restent en deçà des besoins réels, eu égard à l'ampleur du problème. La faible implication des autorités et des collectivités locales qui ne favorisent pas la sensibilisation et la mobilisation du financement en la matière. La faiblesse des ressources humaines les compétences locales à charge des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle restent insuffisamment formées et peu expérimentées en matière de gestion, de suivi et d'évaluation de projets d'envergure. Je ne dirai pas plus, mais je sais déjà que vous comprenez toute la lueur d'espoir que renferme ce projet de renforcement de la gouvernance du sous-secteur. Et c'est pourquoi je me sens tout à fait enjouée de saluer les efforts de la Banque mondiale, de l'UNICEF et de l'UNESCO qui nous a permis d'arriver là. Mesdames, Messieurs, j'ai l'ultime conviction que la mise en œuvre de ce projet devra nous permettre progressivement de mettre en place une dynamique favorable à l'alphabétisation des adultes de 16 ans et plus au suragers du sous-secteur formel, à la prise en charge d'enfants en dehors de l'école, et ce, en conformité avec les orientations gouvernementales. De coordonner et piloter les actions des différents intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, dans le cadre de la politique nationale d'éducation non formelle d'assurer le suivi, l'évaluation et, et le réajustement de la politique nationale d'éducation non formelle, de promouvoir ou renforcer le partenariat avec différents opérateurs publics, privés, des partenaires sociaux, des ONG, des collectivités locales, d'assurer la formation et le perfectionnement des différents intervenants dans les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. De superviser et contribuer à la conception et à la mise en place de programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, programmes pédagogiques, méthodes et supports didactiques nécessaires. De développer la recherche et l'innovation en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle entreprendre toute action susceptible de développer les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle conformément à la stratégie du gouvernement. Mesdames dames, qui quittez rappeler nous avant de finir aujourd'hui, dans pile côté' dans le pays, c'est Timon qui gagne Timon. Et c'est un pil dans quartier défavorisé qui victime la situation. Sa. Sous système formel là a craqué, des scolarisations à un alphabétisme abattait banda. Manqué études sous cause ça yo. Bagayélan pire pire est ce passer genre nous imaginer là. C'est immonieux cap prié, cap m'a dénoncé ça n'a fait à c'est Ces pays là qui pas continuer nager pour le sortir. Dans ce sens là, nous chacun là cap à participer par participation, pas non. Chaque monde qui connaît la famille capable d'aider yon, des trois l'autre monde qui n'a pas connaît, a écrit. C'est un devoir civique. Ma pose est de nous, tout qui l'a, c'est agent éducation non formel nous mesdames et Mesdames, Messieurs, je vais être pour nous. En ma qualité de responsable de l'éducation, de l'éducation et au nom de l'éducation non formelle et au nom du ministre Maniga, je déclare que le projet d'amélioration de la gouvernance de l'éducation non formelle est officiellement lancé aujourd'hui.